Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh Alors, aujourd'hui on va voir une petite histoire qui est un petit peu, un petit peu triste, hein, faut le dire, c'est pas un truc qui est très joyeux, et deux histoires un peu rigolotes, enfin rigolotes euh, de notre point de vue, mais pas par la personne qui les a vécues. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous m'envoyez un petit peu vos anecdotes et histoires sur Yu-Gi-Oh Que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, les liens sont en description, et moi j'en parle un petit peu autour des vidéos et on en débat dans les commentaires, voilà. Et c'est parti pour ce troisième épisode, let's go Et on commence avec l'histoire qui est pas très joyeuse, celle de Lilian de la Team Koala, si vous ne connaissez pas, c'est une personne qui est très active sur Instagram, son lien est dans la description, bon, voilà c'est un petit pote, j'en profite pour faire la petite pub, hein. voilà n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le coup c'est pas une anecdote qu'il soit rigolote ou triste, c'est surtout un monstre qui a été présent pour lui dans deux événements majeurs de sa vie, ce n'est pas n'importe quel monstre donné qu'il s'agit de Stardust Dragon, pour une fois vous aurez deux petites histoires en une. Et pour commencer, comme beaucoup d'entre nous, Lilian à une époque de sa vie a décidé d'arrêter Yu-Gi-Oh et il l'a à l'époque où 5D est sorti. Et voilà, il est un petit peu dégoûté de la tournure dont prenait le jeu avec l'arrivée des synchros. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi arrêté avec l'arrivée des pendules, d'autres des Links. Voilà, on est tous un peu passés par là. Et donc c'est aux alentours de 2010 qu'il décide du coup d'arrêter totalement Yu-Gi-Oh! Et de vendre pratiquement, il se débarrasser aussi de la totalité de ses cartes. Et la seule qu'il a pas vendue, bah du coup c'est Stardust Dragon parce qu'il l'a trouvée magnifique. À ses yeux c'était une carte sublime, donc il a décidé de pas la vendre. Et il du sort en 2018, alors qu'il cherchait dans des vieilles boîtes, et ben bah, il la retrouve, il retrouve cette carte qu'il n'a décidé de pas vendre alors qu'elle date. Du coup, c'est cool, ça fait un petit souvenir un petit peu euh, qui lui reste. Et c'est grâce à cette carte, entre guillemets, en refoulant et en se décidant de regarder 5D jusqu'à la fin, parce que 5D, c'est génial, hein, malgré ce qu'on peut en dire, bah que la flamme pour Yu-Gi-Oh est revenue et re-bienvenue dans la famille. La deuxième version du Stardust Dragon qui est importante à ses yeux, c'est celle de la Starlight, sortie en 2021 dans Dama. À ce moment-là, c'était pas une période très glorieuse et très joyeuse pour lui, puisqu'il venait de se faire brûler au visage à l'acide, ainsi que sur son corps, donc il était dans un piteux état il était hospitalisé. Traumatisé et un peu dépressif à cause de l'état que cela peut donner, hein, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre, bah, il sortait pas beaucoup, les seules sorties qu'il avait c'était pour aller dans des tournois Yu-Gi-Oh, et notamment pour se changer les idées, parce que bah, il aimait cette licence et on le comprend du coup vous comprenez que c'était une période qui n'était pas du tout facile pour lui et à ce moment là il y a Don of Majesty qui est sorti et de base il s'est acheté une petite display quelques boosters voilà il voulait vraiment juste avoir un petit peu de support pour le jeu synchronique pour se faire plaisir sauf qu'il s'est passé un truc qui s'attendait vraiment pas au cinquième booster le Stardust en Starlight. Il en revenait tellement pas qu'il a failli pleurer, telle une merveille qui est apparue dans ses mains, telle un, une apparition divine pour le sauver. Il tient à vous rassurer en vous disant qu'aujourd'hui, bien sûr, il va beaucoup mieux. Mais je trouve ça quand même d'une certaine façon assez joli que la seule carte dont il n'a pas voulu se débarrasser, finalement après tant de traumatismes, et de difficultés de la vie, c'est cette même carte avec une rareté supérieure qui lui arrive dans les mains pour lui montrer que ben, le chemin va Yu-Gi-Oh, voilà Yu-Gi-Oh, c'est la vie! Et tout est dit. En tout cas, merci Lilian pour ce témoignage qui est très touchant. Et on aime tous ce Stardust Dragon. Pour la prochaine histoire, il s'agit d'une fille, il s'agit de Margot qui a préféré rester anonyme parce qu'elle n'est pas très active du coup sur les réseaux, euh, donc voilà, c'est un raison un peu personnel, mais juste en MP. Et Margot en fait, joue à Yu-Gi-Oh principalement avec ses grands frères, on va dire que c'est ses grands frères qui l'ont un peu hein, vous connaissez la petite dernière de la famille avec deux grands frères qui jouent à fond à Yu-Gi-Oh, elle avait envie d'apprendre et du coup, bah, ils ont été assez sympas, ils lui ont appris à jouer, mais ils jouaient surtout entre eux, en mode « Non, non, les filles, ça joue à la poupée, ça joue pas Yu-Gi-Oh » elle était un peu triste, et sa mère le voyait, et un jour, où ses deux grands-frères étaient partis à un anniversaire, sa mère bah, propose de jouer avec elle. Bon, sa mère ne comprenait pas grand-chose, se faisait éclater, regardait principalement plus belle la vie en même temps qu'elle jouait avec les cartes, mais voilà, est... Margot était contente, elle pouvait jouer, et au moins, elle s'amusait avec sa mère, d'une certaine façon... Tout Était bien qui finissait bien, du coup, elle avait bien pris les cartes de ses grands frères. Hein. Du coup, elle les a bien remises à leur place. Elle a bien tout rangé, nickel. Les grands frères ne s'en sont jamais aperçus. Le week-end d'après, les grands frères sont à nouveau pas là. Ils décident de partir à la piscine avec des amis, etc. Je... Margot sait vraiment plus pour quelle raison ils étaient plus là, mais bref, c'était un week-end où ils étaient pas là. Et manque de bol pour Margot, elle était un petit peu toute seule à la maison, puisque bah la mère était occupée dans le jardin, donc Margot ne pouvait pas jouer. Et Elle a eu la bonne idée de jouer avec le chien. Ouais, vous savez, on aime bien des fois jouer avec nos animaux. On se dit que ça pourrait être une bonne partie. Bon, bref. Pourquoi pas Après tout, les chiens ont bien appris à jouer aux échecs ou à d'autres jeux, donc... Euh... Donc, Margot sort toutes les cartes de ses grands frères, étale tout sur le sol et commence à jouer avec le chien. Ah, c'est rigolo, elle prend la patoune du chien pour jouer avec les cartes, voilà. Puis, elle entend son oncle et dans le jardin. Sa mère l'appelle pour lui montrer un petit peu les fleurs qui ont poussé, les fruits, et les légumes. Margot aimait bien aussi jouer dehors. Du coup, elle court direction sa mère pour, bah, pour la rejoindre. Du coup, elle court rejoindre sa mère en oubliant les cartes et le chien. Ce n'est qu'une heure après que Margot ait fini de jouer dans le jardin, en ayant oublié qu'elle avait laissé les cartes de ses frères sur le sol avec le chien, qu'elle revint et vit apparaître des confettis. Oui, parce que le chien s'est euh, régalé des cartes. Alors bon, je sais bien qu'il y a des cartes qui pensent un petit peu à des aliments. Mais quand même, le toutou, il est un peu exagéré. Hein. Là, les cartes ont été complètement déchiquetées. Euh, C'était le mot de Margot et elle s'est mise à pleurer. Bon, alors, elle s'est bien fait engueuler par sa mère, elle s'est bien fait engueuler par ses grands frères. Et malheureusement pour elle, euh, bah, c'était des decks de première génération, donc plus trouvables malheureusement pour elle. Du coup, pour une fois, il y a une justice, Margot l'avoue, hein, elle dit c'est sa faute. D'elle-même, elle a proposé, du coup, de rembourser ses grands frères. Alors, leur a donné à chacun 10 euros pour qu'ils aillent acheter à Jouet Club ou à Toys R Us, le dernier deck Yu-Gi-Oh qui était sorti. Et ils ont pu, chacun, acheter des decks de structure. Alors, Margot, ça, ne sait plus du tout ce que c'était, alors c'est devait être des trucs GX ou autre. Et elle n'a plus du tout touché à Yu-Gi-Oh Jusqu'à il y a un an où elle a repris. Voilà. Donc elle joue un petit peu comme ça avec le Speed Duel. Elle hein, a repris grâce au Speed Duel parce que son, son petit ami joue. Et donc du coup, il joue tous les deux en Speed Duel. Il s'amuse très bien. C'est très bien comme ça. Mais Margot, n'achète pas de chien. Ne prends pas de chien si tu as des cartes. en tout cas, ne les laisse pas traîner par terre. au dernier cas, et c'est le cas de Vincent. Vincent, c'est une histoire spéciale. Ouais, ouais, c'est spécial parce que c'est tout récent. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a la championnat de France qui arrive très bientôt, et il y a eu des petits tournois style WCQ et autres. Et Vincent a participé à un WCQ, donc c'est quelque chose qui est très récent, retenez bien ça. Vincent c'est pas un gros gros joueur yu gi C'est à dire qu'en fait, euh, il aime jouer mais il joue Rogue, il joue des petits decks... Euh, son dernier deck c'était Protecteur du tombeau donc c'est vous dire que c'est pas un deck qui date de la veille. Il commence à faire chaud. Et donc Vincent joue Protecteur du tombeau et Protecteur du tombeau c'est pas un deck qui est si récent que ça donc vous comprenez que... voilà. Mais il arrive à faire quelques petits scores honorables parce que ça surprend, il y a beaucoup de gens qui ont oublié comment certains decks fonctionnent... Et il arrive plus ou moins à s'en sortir. Donc voilà Vincent est un joueur on va dire, comme il se dit lui-même hein. c'est pas moi qui le dis, mais... Un joueur euh, cool. Qui ne se prend pas la tête et qui s'amuse. Sauf qu'un jour, en WCQ, ben, l'amusement il n'est pas toujours là. Il tombe face à une personne euh, très sérieuse, qui est le fixe dans tout le duel, qui n'a même pas dit bonjour. Vincent s'est assis, il a dit bonjour monsieur, euh, enchanté, etc. Le mec n'a pas répondu. C'est-à-dire, il s'est devenu. On entendait les mouches voler autour, quoi. Il mélange le deck de son adversaire, il coupe le deck de son adversaire, il repose, et là, son adversaire lève la main. Alors, dans Yu-Gi-Oh! en tournoi, quand on lève la main, généralement, c'est pour appeler un judge. Du coup, il y a un, un juge qui arrive et qui demande bah ben, qu'est-ce qui se passe. Son adversaire se met enfin à parler et dit, mon adversaire ne m'a pas salué et ne m'a pas tendu la main. Alors rappelez-vous, je vous ai dit que c'était récent euh, l'histoire. Alors, pourquoi on ne sert plus la main C'est, vous savez, il y a le, le virus, voilà, le, le truc. Pardon, excusez-moi, c'est YouTube, voilà. qui fait qu'on bah, on peut plus serrer la main de l'adversaire. Sauf qu'en fait, l'adversaire actuel de Vincent, c'est une personne qui venait de reprendre Yu-Gi-Oh Après 5-6 ans d'arrêt, et qui faisait beaucoup de tournois à l'époque, visiblement, de, de ce qu'il avait dit après à Vincent. Mais on va y revenir, parce qu'ils ont discuté à la fin, tout ça, ça s'est calmé, mais ça, ça va monter, ça va monter. Du coup, le juge lui explique bien que, ben bah, voilà, question sanitaire, etc. Bon, son adversaire ne dit rien, il fait un signe de tête pour dire qu'il a compris, voilà. Et le duel peut commencer. Du coup Vincent tire ses cartes, il commence à réfléchir à une stratégie de pouvoir mettre en place en fonction de la main qu'il avait, mais il commence à suivre à grosse goutte parce que son adversaire ne fait que le fixer, et tire ses cartes les unes derrière les autres. Assez long hein, quand c'est comme ça, et là c'est trois styles différentes mais voilà, vous m'avez compris. Du coup là Vincent il se dit mais je suis tombé face à un psychopathe, c'est quoi ce mec, etc. Qu'est-ce qui se passe Et compagnie, bon genre bizarre, pourquoi pas, mais mais, mais, mais là c'est vraiment spécial, il le regarde mais comme s'il avait envie de le tuer en fait. Il le fixe dans les yeux, il, il le regarde avec insistance et ça fait flipper Vincent Vincent commence parce que c'est lui qui avait gagné le lancer de dés, donc il met en place sa stratégie, etc. Et c'est le tour de son adversaire, et à nouveau son adversaire continue de le fixer, il prend une carte et à nouveau le met dans sa main. Il continue de fixer Vincent. Bon, Vincent, au bout d'un moment, euh, gentil et souriant, il le regarde, il fait « Bon, il euh, y a un souci, pourquoi tu m'en aussi sérieusement ?» Et le mec fait juste euh, « Non avec la tête, il ne parle toujours pas. » Bon, euh, Vincent se dit « Le mec doit être possédé quelque chose, je sais pas, et il ne fait que poser des cartes. » Vincent se dit « Bon, il doit jouer un deck Shadow, c'est pour bon, ça ça doit être des effets flip et compagnie. » Voilà, faire attention, on va lui péter un petit peu tout ça, en plus c'est bien parce que Vincent joue un protecteur du tombeau, ça le protège pas mal contre les effets dans le cimetière, donc c'est nickel Parce que Shadow joue beaucoup avec des effets dans le cimetière aussi, des effets Philippe. C'est au tour du coup de Vincent, il pioche sa carte, il la regarde puis il esquisse un petit sourire, il a la carte terrain qu'il lui fallait. Son adversaire lève la main. Vincent en a marre. Deuxième fois qu'il appelle le judge. Heureusement, la première fois le judge a été assez clément, mais faut pas abuser. Hein, Qu'on ne sait pas appeler tout le temps les judges. Au bout d'un moment, on peut prendre un warning pour ça. Hein. Les mecs, c'est pas non plus euh, toutes les 30 secondes. Voilà. Euh, bref. Lisez -les, les règles. Lisez les règles. Le judge arrive et l'adversaire de Vincent abandonne. Oh, Vincent est un peu surpris. Il dit "T'abandonnes, etc." Oui, oui, alors le judge note bien comme quoi, voilà, la victoire revient à Vincent. Tant mieux. Vincent est content, il a gagné, mais euh, son adversaire se lève, et s'en va. Il sort dehors, fume une clope, voilà. Vincent s'est dit, bon bah je vais le suivre, il, va, il sort dehors, il va l'envoyer, voir, il fait bah, « Excuse-moi, pourquoi tu m'as regardé dans les yeux, etc. Enfin tu, tu, tu, Pourquoi tu m'as autant dévisagé Qu'est-ce qui s'est passé pour être si froid Et pourquoi t'as abandonné, comme ça ?» Et euh, c'est là que se trouve un petit peu l'ironie du sort. Il se trouve qu'en fait, cette personne, ben, c'était un ami à Vincent, mais un ami de longue date. Et le mec, en fait, lui explique qu'ils étaient dans la même classe en maternelle et qu'il avait super mal pris que depuis le départ en fait dès le début du tournoi il est passé devant Vincent il a fait un signe de tête en mode eh, salut ce qu'il l'avait pas oublié et Vincent lui il se rappelait plus du tout qui c'était et le mec l'avait super mal pris et du coup il avait regardé mes pendant tout le duel et Vincent du coup lui, bah, il rigole il lui explique bah excuse-moi je peux pas me rappeler des gens qui étaient dans ma classe en maternelle enfin voilà c'est normal et le mec bah, regarde Vincent et à nouveau euh, bon cette fois-ci il sourit maintenant voilà et du coup il a dit je sais que tu joues un deck contre lequel je n'aurais rien pu faire donc je préfère abandonner oh, pourquoi pas c'est son choix en tout cas, c'est assez rigolo quand même de retomber sur ce genre de situation. Alors si ça vous arrive, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages. C'est assez drôle de vous lire des fois, il hein. y a des trucs, il euh, faut le dire. Hein. Bon, bah merci à vous d'avoir suivi du coup ce troisième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh On se retrouve du coup la semaine prochaine ou la semaine d'après. ça dépend, des fois je prends une semaine, des fois une semaine et demie, le temps de faire un épisode. Parce que j'ai d'autres choses aussi à côté entre les lives et compagnie. Et donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt